Je voudrais vous parler d'une chose un peu interne dans SQL Server qui touche à ce qu'on appelle le moteur de stockage. SQL Server a bien entendu des bases de données, et les bases de données sont constituées de fichiers. Sur le disque, il y a au moins un fichier pour les données, et puis il y a un fichier de journal de transaction. Alors on va laisser de côté le journal de transaction, et on va parler du fichier de données, et en fait de la façon dont SQL Server gère ces données. Les données sont stockées dans le fichier et aussi en mémoire dans le cache dans des pages, ce qu'on appelle des pages. Ces pages font 8 kilo octets depuis très longtemps. On peut voir les pages par table, par exemple ici j'ai une table dans ma base de données qui s'appelle contact.contact. Contact ici c'est le schéma, c'est-à-dire le conteneur si vous voulez, et ici contact c'est la table. Il y a depuis SQL Server 2012 une vue système qui s'appelle DMDB Database Page Allocations qui permet de voir l'allocation des différentes pages sur une table ou sur un index. Avant, on utilisait une commande ancienne qui s'appelle dbcc-ind, qui est non documentée. À partir de 2012, vous pouvez plutôt utiliser ça à la place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans la base de données courante, c'est une fonction qui me retourne un identifiant de base de données, c'est le premier paramètre de cette fonction, ici on veut un database ID, ensuite on veut un table ID, c'est-à-dire l'object id de la table, ce que je vais récupérer, ensuite on veut un index id, et eh bien je veux l'index id 1, parce que je sais que cette table a un index clustered, et que l'index clustered a toujours un identifiant qui est 1. Ensuite, je veux une partition, et si je mets nul, eh bien je vais avoir toutes les partitions, de toute façon cette table n'est pas partitionnée. Et puis enfin, je veux un mode, et je vais faire un mode détaillé, et si j'exécute, eh bien, me voici en face des informations de page. Je sais que pour cet objet, dans cet index ID, j'ai ici des pages. Alors, où se trouve le numéro de la page On va aller le chercher. Ici, j'ai un numéro d'extension, ça c'est intéressant, et vous notez qu'il y en a huit. Effectivement, une extension, c'est une unité d'allocation dans le fichier qui comporte 8 pages. 8 pages de 8 kilos, ça fait 64 quatre kilos. Et la page, eh bien, elle est ici. On identifie une page dans un fichier par le numéro du fichier, qui est toujours 1 pour le premier fichier, et si vous avez d'autres fichiers pour les données, ben ce sera 2 et 3, et puis ensuite, vous avez un numéro de page qui indique euh, l'offset, si vous voulez, de la page dans ce fichier. Donc ici, on se retrouve avec la page 1717, 1712, 13, 14, etc. Vous voyez que ça se suit, et en fait, c'est assez logique parce que dans cette extension, eh bien, on va avoir... Huit pages qui sont des pages de la même table, c'est ce qu'on appelle une extension uniforme.